Et c'est un lock-up, mesdames et messieurs. C'est un cliché, il comme Firestar. Tu m'entends dire? Il y a des bonnes oreilles à il les ventes, les du feu, mais, le... okay, ouais, mais C'est ça, le, la même la jambe droite, tu en ça non, non, non, non, non, non, le non, non, c'est le non, moi non, non, non, non, J'essaie de mettre un peu, un peu, dans le dos, un les, Qualcomm, les, Allison, les, les -t e -t Moi, je me suis pas le dos. Les je me de ça je me dans le faire dans le dos. Tu commence à avoir des feuds avec des gens j'en t'aime, tu sais, pour que tu Ok, il voulait son petit Je pense qu'il voulait plus me tester. Bon, Tu te à oui, on est Est-ce qu'il y a un nouveau brandjeux qui est venu Il me dit « Ouais, si tu me fais pas assez mal, à soir, je te tue Tabarnak! Nibale! Il a dit « Si tu me fais mal, à soir, je te ti. » Jamais donné des coupons aussi fort. Ouais mais lui, c'est Abdoulaye il avait donné des petits je crois. Il a donné son pression des trois minutes. Pareils, ça. c'est ouais, ça. Ça. clair qu'il sera encore WWE, quand, quand même euh, spécial. Oui, oh, yeah. fait un match, je disais, pas drop-tick, drop-tick t'as <rires> mort génétique. C'est vrai, t'as c'est oui. les deux, la place, est ça, hein. est vrai, il deux, bloc, tout, est vrai. Est ami, il les deux, deux. Oh, on a, bottes, là. Et dans, il a les le à là, ça à ça a a ça à C'est une cc votre porte bonheur quand tu Québec. C'est ça. Pas bien bien même. Comme ceux-là qui n'a pas le jack -trap pendant que tu de famille Chabu! Chabu! Chabu! Chabu! Chabu! Chabu! Ça, putain <rires> Ça, putain Ça, putain Ça, putain Ça, putain Ça, putain Ça, la Ça, putain Ça, putain Ça, Ça, putain The guy who played IWS <laughs> last night. IWS? I don't know. Oh, he's Destiny Rose, Destiny. I thought it was Tequila Sunrise. Tequila Sunrise. It's amazing. Je pense pas que c'est pas le Brain Buster, Ouais, moi, ouais, c'est après la tour. Oh, dans le temps qu'il était fait, faisait ah, un bon, sur, sur le troisième table, a la a acheté sur le bocal du troisième table. Et, et, il n'y jamais eu pas Je pense que même, là il a le style de style Parce qu'il est monté, il a pris le gars, mais il a back, il comme on wins, il n'a pas le droit de faire son package par du Renard. Si tu veux tuer le goût, si tu... ben faut pas tuer le ben, Je bien. pensais allait sortir la première fois qu'elle si si si oui, ouais, euh, qu a fait son autre de pied, puis tu que le gars sur le ça se passe. C'est une Ouais, ça, ce sont bien. sont très Depuis que One Art avait blessé en stun, je pense c'est des petits standards, mais les Fire c'est moins. C'est ça qui est le c'est un peu Tu c'est qui donne la c'est ce C'est horrible. Tu penses-tu qu'ils qui donnent la à toi? Hey, il ça à la frappe, ça, là, ça. On a ça serait serait pas fait, mais il y a personne de... qui moi? Ouais, ouais, ouais. moi, je suis là. Comment je suis là ouais. pour filmer. Il est engagé par Vince, Steve, ben pour oui? envoyer le tape pas payé, <rire> ma va être à Main si tu monter ça? Oui, c'est ça Firestone, mais ça va jouer dans... <rires> on peut faire un ladder match, mettons à le pour la Strap pour la Strap à la Comme il y a Si Rami a pas une ouais, la ça, ouais, ça. Un... <coughs> ça va être Mark Zill contre Samy c'est ça. Ouais, c'est que tu ouais. déjà pris hein? ouais. Strap ou Fostrap? Ouais, la première les les va avoir un ladder match, je pense. Ça, j'aimerais ça le style. mettre comme 5-6 SEGA là-dedans. Ça fait une petite de moi. Et on un match de film on va faire non, la peine C'est soir. Tu sais, dit, que c'est ring de rouge, et ça claque Ça ça, tout C'est il pas le premier il un... Oh, l'homme Oh, nice! Go behind, go behind. What, that's <laughs> a so go behind long no, time. This... Yeah. Yeah. Oh, that's a good one. That's a good one. That's a good one. That's a good one. a good one.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 c'est Michael, qui va un c'est faire un stew job. Avec Michael, ouais, en là, là, hein. est ça enlève. Vous C'est C'est une bonne de la troupe, de c'est-à-dire. Allez, Ça va faire comme le match contre TAC à Québec ça va beaucoup ça